Si moi je fais la tech, pourquoi pas vous Mon équipe conçoit les outils de supervision et organise le suivi de production des infrastructures réseau. Le réseau, c'est un petit peu comme la moelle épinière des infrastructures. C'est par là que vont transiter les informations qui permettent aux applications de dialoguer entre elles. Je rejoins les équipes de la Société Générale il y a 4 ans, mais à l'origine j'ai fait des études de mécanique et d'informatique. J'ai commencé ma carrière la tête dans les étoiles pour l'Agence Spatiale Européenne et puis j'ai suivi euh, la trajectoire des satellites puisque j'ai travaillé ensuite dans la télévision numérique pendant 20 ans au sein du groupe Canal+. Là j'ai découvert beaucoup d'écosystèmes et j'ai travaillé sur des domaines très différents du code embarqué, de la sécurité, de la cryptographie, de la production informatique, des réseaux de diffusion et le monde des cartes à puces. J'ai ensuite rejoint le domaine bancaire à la Société Générale en découvrant les réseaux et les data centers. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la richesse des sujets sur lesquels on est amené à travailler pour éviter les incidents d'infrastructures. Mais c'est aussi l'ensemble des technologies qu'on est amené à déployer, notamment du big data, de l'intelligence artificielle ou même nos propres développements au service des équipes d'experts en interne. Osez, ne cherchez pas forcément à remplir tous les critères d'une offre pour postuler. Venez apporter votre sensibilité pour construire le monde de l'IT de demain. Un poste, c'est aussi et surtout ce que vous en faites.